Ok, on est parti. <rire> bon, pour le moment, il est ici tout seul. Donc, je vais me parle à moi-même. Même si je sais que tu verras ce message et qu'il ne s'autodétruira pas dans 10 secondes. Alors, comme je le disais, bonsoir à tous avec un peu de retard parce qu'on devait commencer à 20h et il est 20h13. J'ai eu quelques soucis avec mon encodeur parce que normalement, je fais ça par. Euh, un logiciel qui me permet de, de, de mettre des petites images à l'écran, tranquille, sympa. Et là, ça ne se fait pas. Donc, je disais donc, bonsoir à tous, euh, content de vous retrouver ce soir, euh, comme à notre habitude, euh, pour un question-réponse à la découverte de l'humain, à la découverte de qui on est, à la découverte de qui tu es, à la découverte de qui nous sommes, euh, de quelles sont nos tendances, nos dynamiques, quelles sont nos croyances, quelles sont nos difficultés en hein, tant qu'être humain. Et l'objectif, euh, à travers ce jeu de questions-réponses, c'est euh, qu'on qu soit le plus authentique possible, qu'on soit le plus honnête possible, le plus transparent possible. Et c'est de, justement, poser cette transparence, c'est de poser cette authenticité, c'est de poser cette honnêteté euh, à travers tout, tout les mécaniques, tous les mécanismes de l'humain. Donc, je vois qu'il y a deux personnes. Si ces deux personnes qui sont en train de me regarder, pouvait me dire euh, si on m'entend. Au cas où on ne m'entende pas, au cas dans le cas où on ne m'entende pas, je pose la question par écrit. Est-ce qu'on m'entend, cette fois Je prie. Euh, évidemment, je fais une faute. Est-ce qu'on m'entend Il n'y a pas de S à la fin, mais je suis fâché avec les S depuis que je suis tout petit. Il faudrait que j'aille voir euh, ce que ça veut dire un jour Ah Coucou Louana Ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup pour ta, pour ta réponse. Ok Bon, alors on va pouvoir commencer. Je disais donc... Euh, Qu'est-ce que je disais déjà C'est pas toi qui vas pouvoir me le dire, évidemment. Personne n'est dans ma tête. Qu'est-ce que je disais Ah oui Donc, ce soir... Une, euh, un petit changement euh, vous n'êtes pas euh, sans être au courant que mon ancienne chaîne a été supprimée, que depuis je suis un peu en train de errer dans les limbes <rire> dans mes abysses et euh, pour essayer de tenter pour euh, essayer de tenter, c'est bien aussi pour tenter d'avoir une nouvelle formule qui me convienne et là ce soir on va tester une nouvelle formule hein, pour, euh, pour le webinaire c'est-à-dire que je vais uniquement prendre des questions par écrit. Euh, étant donné que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de conserver mon énergie, il y a un besoin de changement profond qui se fait depuis que ma chaîne a été supprimée. Il y a énormément, énormément, énormément de choses qui vont changer dans les prochaines semaines. Donc, euh, aujourd'hui, c'est une phase test. Comme d'habitude, hein, vous avez une question, posez-la. Sauf que là, euh, posez-la par écrit, c'est simple si euh, ouais non j'en dis pas plus euh, beaucoup de transformations à venir peut-être que des gens euh, qui, qui sont plus, moins enclins à passer en direct à passer euh, en audio en vidéo pourront du coup euh, poser leurs questions de manière plus sécure pour eux je vais voir Rien n'empêche de revenir en arrière parce que, qui sait, est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va me plaire Est-ce que ça va vous plaire Bref, à partir de tout ça, à partir de la soirée, de cette soirée test, je verrai bien si je maintiens le côté juste, on fait ça par chat, ou alors je reviens comme aux, aux précédentes semaines et on fait ça en audio et en vidéo et on va voir ce que ça, on va, on va bien voir ce que ça donne. Alors J'attends vos questions. Ce serait cool si vous en aviez, parce qu'en général, c'est comme ça que la soirée commence. <rire> euh, alors, il y, y, y a Pascal qui me qui m'envoie euh, un message, on dit, pour me dire où je suis. Je suis sur YouTube. alors est-ce que Lali, Luana peut-être Maïlis ou d'autres personnes avaient une question n'importe laquelle est la bienvenue euh, donc je disais afin de meubler le temps le temps que quelqu'un se décide à poser une question euh... ah mais si alors Lali a une question ok en lien au choix j'ai le sentiment de jouer au yo-yo avec mes choix importants, par crainte de l'impact pour moi et les autres. Quelle est ta vision Merci pour ta question, Lali. Alors, euh, ça, fait, ça fait vachement écho à, à la vidéo que j'ai que faite cet après-midi. Justement que je parte à l'escalade, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes sur justement le choix, parce que je suis aussi en proie à des choix cornéliens dans ma vie générale en ce moment. Alors, euh, choix important, crainte de l'impact, euh, qu'est-ce qui se passe chez toi Lali Ok, il y, y a un côté, je déteste voir, euh, je déteste me voir. Comme si tu te boudais quelque part. Comme s'il y avait une partie de toi qui en boudait une autre et que euh, du coup, euh, les deux ne voulaient pas se voir comme si tu étais fâché avec ta meilleure amie quelque part. Tu vois, Il y, y a pas mal de ça. Il y a pas mal de ce truc de je ne veux pas euh, voir l'amour que je me porte. Je ne veux pas voir les erreurs que je peux poser parce que... Ouais, il est bien question de ça. Les erreurs sont une preuve d'amour. Le monde matériel, le monde extérieur, les relations sont une preuve de l'amour que tu te portes à tous les niveaux. Euh, ton, la forme de ton corps, comment vieillit ton.